Yo les gens, c'est Kojazz. Aujourd'hui, petite vidéo assez particulière. Cette fois-ci, j'ai fait un tournoi 2 v avec mon pote WashT Son lien Twitch est dans la description, ainsi que son TikTok. Et on a joué dans le tournoi d'un youtubeur slash streamer qui s'appelle Théo. Vous aurez aussi tous ces liens dans la description. Et voilà ce que ça a donné. Bon visionnage. Voilà, nickel. Voilà, le petit Parfait, il vient, il carry. Vas-y, mon garçon. Je joue la démo, la peur. C'est une C'est du 2v2 classé, là. Sauf qu'en en fait, ils sont plus nuls que nous. Du coup, pour avoir des clips, c'est un peu plus simple. Et ma frère. Le setup est vraiment easy. Non C'est okay. Le setup Non, il m'a eu. Ah, j'ai un seum. Il m'a eu. Oh, j'ai un seum, mon dos. Oh, nickel. Double tap Oh dommage Ok encore un autre setup <rire> Ça finit ah, plus. il a, a pinché Oh 3 sur 3 oh, Je redirais Merde Oh Si j'étais un peu plus long ça rentrait J'étais un peu plus long des cas ça rentrait en trousse C'était un peu direct du turf Juste je tire, je, je tire. Cherche pas, cherche pas à comprendre Tu arrêtes pas à la double-tap j'ai fait une moustique double-tap, j'ai tenté double-tap, sol double-tap et j'ai tout raté carrément Tout va. oh, seul. Vas-y, fais une passe euh, vers direct. Vas-y Non <rire> Vas-y, vas-y, fais ton truc, fais ton truc Oh oui Non, putain oh. Je la vole. <rire> Par contre le, le streamer il se fait démonter un 5 frère, c'est pas cool GG Mais pas encore Mais frère mais c'est incroyable 4 x 8 3 jours, jours d'offres 4 x 6 8 si sais, tu dribbles et genre la balle, elle bouge pas sur ta voiture, mais genre tu t'avances. Ouais. Quatre, fois, quatre fois de filée sur trois jours En plus, ça date, j'avais pas fait de genre, euh, je bats un streamer je euh, j'enviens un streamer euh, de les deux, je sais pas quoi. Wouah j'étais parti en breezy Ouais. Et j'ai réussi à la contrôler et faire un dribble Bush. Ça marche même pas, je Pas le bon lien. gauche. Oh j'ai Oh shit, Pas Un même. même, moi Oh C'est Oh, oh, oh. oh là là J'ai trop le seul qui rêve tout seul. Hein. Vraiment, j'ai wow. wow. un seul. Après. Wow. Un gros carrément le bout de vol. Quoi. Et en vrai, tu dois screen dans le discours C'est tu Wesh Après je rejoins le channel et je. Je stream. Du coup viens dans le channel mmh. Mmh. Juste on marque une suite. Bon vas-y. Mmh. Sur ah. le but. Voilà nickel. Oh, le sait <rire> oh, Ok, so je suis back, je suis back. Non. Vachement, rien On oh, on laisse marquer ou pas Non... Laisse... Bah vas-y hein T'as voilà. des mots. Il tire sur toi. Ah bah tiens. Il oh, tire. <rire> t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps. Prends tout le temps. temps. temps va. Vas-y, fais ton truc, fais ton bail. Ta petite double-tap. Tu sais ce que je veux dire alors j'ai... Je vais juste venir prendre mon reset. J'ai pas le reset, je vais venir bump. Oh si tu la gardes en l'air mon gars. J'ai gardé en l'air. Ah bon, ça... On fout des clips, là, hein. Vas-y, avec value. Double tap Dommage... Non, mais excuse! Faut pas que je sur ça! <rire> MP, MP, t'inquiète, t'inquiète! Ça passe pas! Je yes. suis Oh, pardon! <rire> oh, vas-y, saute! Non! Oh, vas-y, fais! Vas-y, fait, non? On a du DVD en vrai! Ouais je lui laisse un petit sub, il va se mettre bien.